Bonjour, Bonjour et bienvenue. bienvenue. Donc quand vous le voyez nous sommes dehors au soleil. Il y a du vent. On espère que ça ne gênera pas trop les micros mais bon c'est la nature donc c'est parti. Valérie et Laurent de lâcher la prise. Ceci est notre nouvelle chaîne. Nous allons parler de vulgarisation, de Shibari en particulier, de bondage en général, de sécurité, et de plein d'autres blabla. Nous avions déjà commencé à faire des blabla mais là du coup YouTube nous force la main. On censurons nos anciennes vidéos, notre chaîne. Donc vous vous appelez ça comme vous voulez nous on s'en tient la définition du dictionnaire que je vous mets là. Donc, c'est la politique de YouTube, nous sommes sur leur fief et ils font leur loi. Petit cadeau Les liens sont dans la description et vos commentaires sont les bienvenus. Courtois, poli, ouais, comme d'habitude quoi. Donc, nous ne remettons pas en cause l'intelligence artificielle de YouTube. En revanche, nous avons des doutes sur son intelligence humaine. Bref, assez parlé de YouTube, parlons de la chaîne et de vous. Donc, nous allons poster les bébés accords que nous avons fait en novembre. Nous en avons qui sont déjà dans la boîte et qui vont arriver. Nous avons aussi des sujets périphériques que nous voulons aborder. Il y a des séances qui sont finies, mais qu'on ne peut plus poster. Tout est dans l'article de Valérie en description. Nos anciennes vidéos sont disponibles, nous n'avons plus envie de nous prendre la tête avec les gaffes. Donc nous hébergeons nous-mêmes nos vidéos, donc je me répète, je suis désolé, le lien est dans la description. Par contre, pour le coup, vous pouvez toutes les télécharger librement. Donc pour l'instant le site est un peu en travaux, Laurent est en train de tout mettre en place. C'est pas fini mais ça avance, et d'un autre côté j'ai aussi envie d'explorer d'autres pistes pour l'hébergement, le partage, je vais rester après les vacances de mai en fait. Lorsque nous ferons une vidéo séance, on parle bien de séance, à ce moment là nous posterons ici, là sur la chaîne, une oui. petite bande-annonce pour vous informer que la vidéo est disponible sur le site. Et nous publierons la bande-annonce sur la future nouvelle ancienne chaîne, lorsque nous la récupérons dans trois mois. Oui, puisque la chaîne est bloquée trois mois. Bon, pour le coup, il n'y aura aucune image de la séance, hein, que ce soit ici ou sur l'autre chaîne, pour éviter, voilà, vous avez compris, hein bah, Qui nous supprime purement et simplement ce qui reste de la chaîne. Du coup, nous allons aussi gagner en liberté. Nous pourrons faire ce que nous voulons, à commencer par mettre la musique de notre choix sans être bloqué. Et si nous voulons faire des séances un petit peu différentes, on pourra, on pourra le faire sans se poser la question de savoir si les vidéos seront strikées. Donc ça, c'est l'anglicisme poli pour dire dégager, censurer. Pour vous, inutile d'avoir un compte Twitch, ou des tubes ou YouTube ou un autre. Euh, vous pouvez laisser des commentaires. Sans être abonné. c'est notre site on fait ce qu'on veut. Alors, donc, le soleil est un petit peu tourné, le vent, bon, c'est la fin de la journée. Donc euh, voilà, problème de plan de coupe. Non, vous remarquez en haut à droite le petit bouton traduire. Hein oui, c'est celui de Google. Oui, il n'est pas parfait, mais il permet de lire notre site dans différentes langues. Même de façon approximative Oui, même si c'est Google qui collecte nos données. Oui, oui on, on le, le sait. sait. Nous profitons aussi de ce reboot pour faire une mise à jour. Vous l'avez peut-être remarqué, dans le pré, il y avait des vaches, mais surtout dans la description, il y avait marqué séance 0. quelque chose, 14, blablabla. Donc jusqu'à présent, nous avons considéré que nos vidéos étaient en version de test 0. quelque chose. Parce qu'on n'avait pas le niveau en encorder ou en vidéaste. Hein. Donc cependant, à cette occasion, nous avons décidé, Laurent a décidé d'oser. Bon, nous avons une cinquantaine de vidéos en deux ans, ça fait une vidéo toutes les deux semaines, donc c'est pas mal. Nos vidéos passent en version 1. Voilà. En plus, c'est l'anniversaire débutant de lâcher prise, donc c'est cool. Ouais. On récapitule. Ici, sur cette chaîne, nous ferons du face cam, nous montrerons des cordes et nous parlerons beaucoup. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, nous mettrons des liens, des articles et des sources dans la description de nos futures vidéos. Ça ne sera pas des tutos, ça reste du blabla corde. Ici, il n'y aura plus de séance afin d'éviter la politique féodale d'itée par YouTube. Hein. Enfin... Nous posterons uniquement des bandes annonces. Non, vous comprenez le principe de la bande annonce? C'est uniquement pour vous prévenir qu'on a sorti une instance sur notre site. Bah oui, puisqu'on n'est plus sur YouTube. Vous demandez de quitter YouTube, ça va perdre la gueule de YouTube, ça. Sur l'ancienne chaîne YouTube, on ne postera que des bandes annonces. Si c'est un blabla cord, ce sera pour inviter les gens à nous rejoindre ici sur cette chaîne. Et si c'est une séance, du coup, elle sera censurée, on renverra directement sur notre site vidéo. En espérant que nous n'aurons pas de soucis avec les blabla cordes. Ça, y a pas de certitude. Voilà, on arrive à la fin. Donc c'est un peu dur, on est fatigué. Mm. Merci de nous suivre sur cette nouvelle chaîne et de nous accompagner. Ça nous fait très plaisir. Vous connaissez la suite, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Parlez-en autour de vous. Si vous avez des amis, des proches qui nous connaissent, bah dites-leur qu'on a déménagé. Le cadre est bucolique, donc bah, bah viendez. Hein. Laissez un petit commentaire et vos idées. Ça, on en a besoin. Okay, Au, revoir. Au revoir. Nous, on est là. Voilà, on est en train de filmer. Et puis là, coco les filles Coco les filles. Les liens sont dans la description et vos commentaires sont les bienvenus, je regarde n'importe où Il y a du vent, un nuage et tout C'est quoi les GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple D'accord Il y a un bourdon hein, <rire> Je perturbe Valérie Ah elle, elle est parti. Bon, en fait, non, c'est pas là sur la chaîne que ça sera disponible en fait C'est bon euh, On peut s'en sur la chaîne <rire> Que la vidéo est disponible sur l'autre site oui, donc... <rire> donc Un plan de coupe Donc, comme vous voyez, on en a des spectateurs du coup Du coup